Écoutez-moi, le les Battlegroundsiens, j'espère que vous avez bien ce vidéo. Vous. vous allez voir une game de grands malades. Enfin, une compo plutôt de grands malades. Euh, voilà, il y a tout. Il y a vraiment tout. Il y a tout, il euh, y a tout qui est dingue. Dans cette game, je vais rien vous spoiler. Je voulais juste un petit peu vous l'annoncer comme ça, parce que vous avez été content du retour des intros. Donc voilà, maintenant je vous mets des intros à toutes les sauces. <rire> même pour rien. Parce que là, typiquement, je, je dis rien. Là, je, voilà. Là, je continue, vous voyez, à rien dire. Et pourtant, vous restez à regarder. Bref. J'arrête de vous embêter, promis. Euh, game absolument incroyable. Vous allez progresser, vous allez prendre du bonheur. Vous allez prendre du bonheur dans votre tronche. Et le bonheur dans la tronche, bah, c'est du bonheur. Voilà que vous allez pouvoir... En fait, vous allez avoir tellement de bonheur comme ça pris dans la tronche qu'il y, y aura un trop-plein. Donc, vous allez mettre, vous allez le garder comme ça et vous allez l'offrir à des personnes dans votre entourage. Donc, ça, c'est très, très, très important. Euh, ça, ça marche sur les euh, vidéos Battlegrounds, évidemment. Mais ça marche aussi en regardant des vidéos Marvel Snap et en regardant des vidéos Hearthstone. Et j'ai même envie de vous dire ça marche encore plus quand vous vous abonnez Ou quand vous mettez euh, la petite là, Le petit truc de, de Youtube À fun Pourquoi Je crois que je vais prendre Varden Varden en vrai c'est jamais mauvais C'est toujours existant Est-ce que c'est dur de gagner avec Dragon De manière générale euh, On va dire que quand tu gagnes avec Dragon C'est souvent avec Dragon euh, Tarek, Goza, Primodrek Plutôt qu'avec Kalegos. Euh, Donc euh... Peut gagner avec euh, cette compo là, taverne 4. Après, c'est quand même souvent top 2, mais c'est une compo qui peut faire top 1. Mais je pense que c'est t'es un peu plus souvent top 2 que top 1. C'est une compo un peu tempo quoi, donc. Euh... Mais par contre, t'as pas besoin d'être haut en taverne, donc ça c'est cool. Tu vois. Tu rester ta... Par exemple, ça marche bien avec Arana, ça marche bien. Tu vois, la game d'avant, typiquement, on était très mal dans la game. Bah, on est resté dans la taverne 4 et on a quand même construit quelque chose qui nous a apporté le top 3-4. quoi. Pourtant, on a commencé la game, on était à 16 PV au tour 5. Hein. Et... Donc, euh... Donc ouais, non, c'est une bonne compo. C'est pas ultra late game, mais c'est une bonne compo. Varden, sans dragon, c'est dommage. Wow, tu pas obligé de jouer avec le chronormo. Hein. Ça reste quand même toujours cool, Varden. Ça fait des doubles, ça fait des triples, ça fait de la tempo Polyvalent ah, pourquoi lui Pourquoi pas lui Excellent, excellent Ok Ah j'ai pas vu on était à 25 donc ça veut dire Le, le prochain c'est le 26ème Le prochain abonné de la journée C'est le 26ème abonné Vous savez ce que ça veut dire Moi je peux pas m'abonner à ma chaîne Même mon abonnement prime je peux pas l'utiliser Sur ma propre chaîne Ou alors je, je suis vraiment une bille Et j'y suis pas arrivé mais je crois qu'on peut pas utiliser Son abonnement prime sur notre propre chaîne Bah Ouais parce que le Prime est lié à Twitch donc ouais non on peut pas Donc je peux pas être le 26ème malheureusement Ouché oh, il est bizarre ce nonoï là, il est tout, euh, tout malade on dirait Nounouille, c nou ah c'est Nounouille le pirate Ah c'est rigolo Jerk. Man, come on. C'est nounouille, j'ai jamais vu ça déconner, il est incroyable ce skin. Nounouille le pirate Il est fait à base de nouilles <rire> What the fuck Le gars c'est une bolognaise Bah, je verrai plus la bolognaise pareil, je crois en vrai. Je verrai toujours Nounouille maintenant le pirate. <rire> Là, il est vachement en vrai. Il devrait faire plein de skins comme ça. Franchement, vous l'avez déjà vu ce... Vous l'aviez déjà vu ce skin C'est la première fois que je le vois. Je ai même pas entendu parler. Après, je suis pas spécialement skin oriented mais... Aïe. Déclenche Siral d'agonie. Et après, il a la main courante. Tac. Quand t'as 24, il y a des gros trucs. Hein. Je crois que je vais re-up. D'accord, vent taverne 1, what oh, the fuck, c'est quoi cette strat? En fait, j'aime bien aller dans la 4, quand il y a les savannahs, quand il y a les... les démons, la matrone. Genre, double savannah, double matrone, euh, t'arrêtes de perdre des dégâts, quoi, de perdre des PV. Bon, oh, la taverne, elles sont horribles. Hein. Heureusement qu'on a la 3, hein, et qu'on peut re Parce que là, sinon, ça aurait été catastrophique. Hein. On aurait soit acheté, soit roll, acheté un 3. Mais limite, le mieux, ça aurait été d'acheter les vieilles 4-2 toutes moisies, là. Mais c'est vraiment moisi, ça, surtout sur un T4. Hein. Tu peux même, même, même pas l'activer sur T4. Ça veut dire que tu l'actives potentiellement T5. Non, c'est la fin du monde. Hein. Le joueur actif termine son tour. Il vous reste 5 minutes de temps à vous partager. Hein. Non, c'est 5 tours additionnels, en plus. des conneries. Je suis à 30. Démarre la gamme à 30 life Avec plaisir. Allez, double savanna, on n'en parle plus. J'ai on m'appelle C'est bon là! Il y a de la pub même sur le téléphone maintenant! Fais quoi là? Je peux pas acheter les ennuyaux, c'est horrible! Un ennuyau et une archère? Sérieux? Que faire? Roll ou double ennuyau? un ennuyo et une archère et on gèle on gèle que lui ah non mais on a un roll remarqué je crois que je vais roll en vrai ça j'achète quand même ça hein. non je vais roll C'est pas mal le Pachemar euh... de vous que tout se passe bien Ça se passe. Là, je gèle, comme ça, j'augmente mes chances d'avoir une autre archère. Comme ça, je dors l'archère et je commence à faire des trucs avec Rafleur. Tout n'est pas perdu, tout n'est jamais perdu. Heureusement qu'un combat te fait pas perdre. Sinon, t'imagines quel jeu horrible ce serait Non, non, non tout n'est pas perdu, c'est clair. Est, on est mal, on est extrêmement mal, on a envie de crever. Notre vie peut s'arrêter à n'importe quel moment, mais en vrai, on n'est pas mal. Hein. <rire> tout va bien. Hein. On est mal mais tout va bien. Ah peut-être j'aurais dû prendre ennuyo et Archer, quand même. Parce que C'était pas mauvais hein. Ennuyeux et Archer, c'était quand même correct, mais c'était Il y avait tellement en fait il y avait tellement mieux. Et après la recherche, j'aurais quand même pu la prendre. Là, c'était un peu greedy. J'aurais peut-être pu acheter et roll. Peut-être pas l'ennui mais genre juste archer, roll. Je pense que c'était quand même. Là, j'ai un peu grid quand même. Mais bon, après, la taverne était particulièrement dégueulasse. Mais j'aurais quand même dû faire ça, je pense. Waouh, wow, c'est quoi ce hit là On va faire ça, monsieur. Ça tient, ça tient, ça tient. Bon les petits, les petits amis de YouTube. Euh, bah écoutez, on a. Là je refais la même. L'idée c'est d'arriver à dorer Archer. L'avantage c'est qu'en la dorant, je pourrais aller chercher la taverne de 6. Ça fera 5, 5 plus euh, 5. Enfin, ça fera 6 plus 5 en vendant lui. Ça, ça marche bien quand même. Il y a babar. J'aimais bien quand j'étais petit babar, c'était tellement cool. Boum. Petit boum. Boum. Oh là là, les hits se mettent mal pour le moment. Oh what the fleet Oh non, what the fuck Pardon, j'ai gueulé. Mais merde quoi mais c'est quoi cette malchance absolue J'ai 0, 0, 0, de chance de perdre. Sérieux quoi Comme dirait ma grand-mère, que quoi. Grèce au bot ou Faucheur Faucheur quand même non Grèce c'est vraiment lent <rire> Faucheur On est à 16, c'est ça le problème. Qu à un moment. Au bot ça booste là, là. Un peu l'edge. Faucheur quand même de Boum En vrai, il est suffisamment gros, il n'y a pas besoin de mettre plus, ouais. Enfin, ben... <rire> en vrai, on joue Massacreuse. Je pense qu'on a une jolie Massacreuse. Hein. Parce que ça, c'est un dragon, ça c'est un pirate, ça c'est un méca. Genre une petite euh, double Massacreuse, là. Ah, le problème c'est qu'on est à 16 quoi, flûte, zut, et pommes de terre, j'ai l'impression... de... En fait, je suis tombé dans une cafetière quoi. Putain, Nounou, en plus j'ai perdu contre Nounou, Nounou il a quenelle quoi, c'est n'importe quoi, <rire> sérieux. Il a plus que... <rire> Non mais... Le... C'est pas possible quoi. Quelle chance ce gars, tout ça pour qu'il meure derrière en plus. Oh non mais faut arrêter là, <rire> le pauvre, le pauvre fâche-mar, il vous a rien fait sérieux Advocate, il est fort advocate Il est même pas mort Nounou il a la quenelle Oh oui je dis oui, je dis oui mamie Ça fait chier de mettre autant de stats sur une merde mais en même temps au moins il a poison. Le Pachemar qui se fait harceler, non mais sérieux quoi. Hashtag là. <rire> y'a a pas un MeToo pour les Pachemars là, sérieux Sans blaguer Pourquoi le Gresso est pas un bon pic Ouais parce que ça ça a vocation à partir. C'est oh. cool quand même la réincarnation sur le ce truc. Oh. Heureusement qu'il est énorme hein, le rafleur, il tient la baraque hein, mais... Sérieux quoi? Il y a de l'antisémitisme hein, chez, chez mes adversaires, c'est pas possible hein? Taunt le? Le pachemar? Bah franchement, si je le taunt, il sera plus agressé, je pense. Touche pas à... Tou touche, pachemar touche à mon pote. <rire> <rire> Fatigué. Que vous avez une de... Je sais pas s'il fallait le mettre. Je crois que mon placement est pas bon s'il y a des taunts. Moi, bon, il a pas de taunts. Je vais me venger, il a quenelle, tu vas voir. Boum! Boum! Ok. Je pense que je vais up là. En fait je suis en train de rechercher ma sacreuse, mais je pense que c'est beaucoup trop tard. Après ça c'est quand même viable. Quoique... En vrai ça fait un doré pour raffle l'or. Techniquement c'est viable, ça ça va virer. Non, ça ça vire. Ça ça vire. J'ai une dorée, deux dorées, trois dorées, lui il prend plus 12 plus 12 par tour. J'aurais, C'était dur de garder l'autre dorée, je pense que le taunt est meilleur, surtout que ça me permet... En fait l'avantage la... d'avoir le seigneur, déjà ça peut bloquer les Leroy et surtout ça me permet d'avoir Faucheur en deuxième position. En fait j'ai pas envie de mettre Faucheur first parce que j'ai envie de passer son vilain taunt. Et ça, ça passe les taunts. Parce que ça casse les taunts. En fait j'ai envie que lui il fasse des dégâts bruts, qu'il fasse un à 3 quoi. Parce là on a, on a une compo qui n'est pas de compo. On n'a pas de compo en fait. Donc le but c'est d'arriver à extraire un maximum de puissance de chacune de nos cartes. Vu qu'on n'a pas de compo. Après je me débrouille. Hein. Je pense que je vais le battre. Hein. Franchement je pense vraiment que mes adversaires je peux les battre. Hein. Dégâts bruts. Sorry Babar. Ça hein. a accompagné mon enfance, mais je suis plein un enfant maintenant. Je suis un ado. avec ça va faire de bons dégâts on arrive à trouver des taunt on est bien engagez une recrue tant que vous le pouvez des pirates lui je suis Jésus De perdu, une pièce d'or de gagné C'est peut-être lui qui fera toute la différence C'est ça le mot, hein. Après on peut même acheter le toutou en vrai hein. Ouh, Ça va taper là Là ça va être dur hein. Là pour mes adversaires ils vont s'écraser dans mes mecha si j'attaque first c'est la fin du monde hein. En plus avec ça là Là voyez, on passe le taunt et là dégâts bruts BAM il fait peur quand même. Hein. Oli met des tartines à tout le monde. Hein. Ouais, logique, la petite finale. Évidemment, on l'a gardé toute la game. C'est rigolo. Ennuyeux serait super évidemment là-dessus. Ne plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. Comme je dis toujours, il faut voir les choses en grand. J'achète pas une carte de plus comme ça je je, je triple de le prochain Drexiborg. Le Ah <rire> Non. Ça passe quand même on aura pu le tuer du tout de suite. Ah, il fait chier son truc à la con là, il n'y a pas un silence dans le jeu, il n'y a pas une chouette. <rire> Sérieux Ça reste strong. hein, Franchement, euh, ouais, ça reste méga strong. hein. Après, je ne je mets pas Faucheur first Non. Là, on a gagné parce que le Faucheur, il a pu cleave. Après, si on attaque first, il va tout le temps cleave. À moins qu'il mette. Et si il... si il attaque first, après, il peut choper eux aussi. Non, je pense que le placement était quand même pas mal. Hein. Parce que là, en vrai, j'aurais vraiment pu le tuer. Hein. Oh là là, C'est magnifique C'est magnifique C'est double drake, Cyborg doré là En fait on est passé Par plein de compos Différentes Elle est intéressante Cette partie hein. On aurait même pu jouer Pirate APM hein. Franchement on a eu L'ardeur doré à un moment Nice pas ah, nice Ouais c'est nice quand même oh, Ça ça change rien hein. Ah zut Allez Une chance sur deux Une chance sur deux VAMOS, va, va, va, VAMOS, VAMOS C'est bon, il dégage lui. Il suffit qu'il rate 1, 1 sur 2, c'est forcément mort. Mais c'est peut-être forcément mort en vrai, mais... Ah, magnifique, hein T'as la game dédicat.